Gagner de l'argent rapidement en proposant donc différents services sur une plateforme web et eh bien c'est ce que nous allons voir tout de suite <musique> Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te parler d'un bon concept qui va te permettre et eh bien de gagner de l'argent via internet quand il s'agit de générer et eh bien des revenus complémentaires c'est très important euh, que ce soit dans le salariat ou que ce soit des indépendants, euh, auto-entrepreneurs par exemple Et qui souhaitent eh bien, arrondir leur fin de mois Donc franchement j'ai trouvé le concept assez intéressant et c'est pour ça que je te le présente aujourd'hui L'objectif aussi est de pouvoir agrandir son réseau, c'est très important Surtout pour les indépendants, ça marche souvent eh bien, dans ce sens là c'est le réseau, c'est les contacts euh, une personne qui va recommander une personne ça c'est très important, c'est un levier qui permet et bien, euh, de convertir très facilement et comme on dit au début il va falloir faire son réseau pour que ton réseau et bien, travaille entre guillemets pour toi la plateforme devient de plus en plus connue et d'ailleurs elle est gratuite pour les 2000 premiers inscrits c'est donc possible de se lancer dans tous les domaines que tu sois donc un particulier ou un professionnel Quoi je te présente aujourd'hui Job Booker, c'est qu'aujourd'hui il y a énormément de plateformes on va dire dans ce domaine là mais c'est surtout que oui, ils prennent aucune commission En fait Job Booker c'est une vitrine Et aujourd'hui il y a beaucoup de sites qui prennent des commissions Sur toutes les transactions Allez c'est parti on va donc sur leur site internet Jobbooker Je le tape sur Google Comme ça vous voyez comme quoi c'est très simple On arrive donc sur leur plateforme Et donc en haut à droite Nous avons la possibilité de se connecter C'est ce que je vais faire juste après Et la possibilité de s'inscrire Donc juste pour te montrer l'inscription est très simple puis il suffit de mettre donc une adresse mail, tout simplement de mettre un mot de passe, de confirmer le mot de passe et de cocher « j'accepte les conditions ». Euh, général d'utilisation. Voilà. Et donc après tu vas pouvoir créer ton compte très facilement tu reçois un petit email comme quoi tu as bien créé ton compte. Donc ici tout en haut comme on peut le voir en fait on a le premier site du jobbing avec 0% de commission. Alors c'est très important. Bon, en termes de notions tu as le jobbing donc ça va être la prestation en elle même et le jobber c'est la personne qui va faire euh, eh bien la prestation. Donc comme on peut le voir donc ici on est sur la page d'accueil. Nous avons donc ici plusieurs catégories on va en avoir pas mal par exemple commercial agent d'entretien et nettoyage possibilité aussi de géocaliser les personnes donc ça va te permettre aussi de faire ton réseau que ce soit dans ta ville puisque tu vas pouvoir connaître et eh bien des personnes autour de toi ou que ce soit aussi en dehors voilà donc ça ça peut être pas mal si jamais tu vas être en déplacement donc tu peux optimiser tout ça et faire des prestations dans d'autres endroits et euh, pouvoir aussi agrandir et eh bien ton réseau réactivité rapidité simplicité donc ici nos derniers job bookers donc ici on va on va cliquer sur par exemple imaginons euh, Zach ben on va faire voir la fiche complète donc tu vas voir ici par exemple sa photo de profil ça va être très important on va le voir juste après le numéro de téléphone à côté, possibilité de l'appeler, ajouter un avis, le contacter directement. Ici, on peut voir donc, il est dans la catégorie bricoleur. Et donc, il peut aussi euh, faire plein de choses. En fait, il n'est pas obligé d'être dans, forcément dans sa catégorie. C'est-à-dire que là, il va faire de la plomberie, il va faire de l'éclairage extérieur, peintre en bâtiment, euh, peinture, tapisserie, déménagement. Donc vraiment, si tu veux, euh, tu n'es pas obligé juste de te bloquer dans une catégorie. Et tu peux vraiment, euh, on va dire, euh, faire diverses prestations. Et ça c'est assez intéressant puisque tu peux être un peu polyvalent et puis euh, voilà tu peux être passionné dans plusieurs thématiques et pas obligé euh, juste de te coincer dans une seule thématique. Donc ici euh, donc à gauche donc Zach Ben c'est le job booker comme ils le disent et le jobbing en fait ça va être toutes ces tâches en fait toutes ces prestations qu'il va proposer. Et donc on arrive ici où c'est très important dans mon profil. En haut à droite, il va être possible de visualiser son compte. Donc, imaginons, je clique. Boum, ça m'ouvre une page. Donc, ici, on peut voir donc, Christopher Morfin. Donc, moi, je me suis mis en tant que consultant. Euh, donc, prestations que je propose, création de site internet, publicité en ligne, création de site e-commerce, coaching YouTube, que ce soit dans le référencement sur YouTube, ainsi que d'autres euh, thématiques. Et création, page de vente, donc tunnel de vente, ce genre de choses. Donc, ici, comme on peut le voir à gauche, j'ai donc ma photo de profil. Alors, c'est très important, la photo de profil... Voilà, au moins un petit sourire, euh, un peu de lumière sur le visage. Alors bon, ici, comme on peut le voir, la coupe part un peu sur le côté. Mais ça c'est important, euh, je pense, d'avoir une belle euh, photo de profil parce que c'est un peu le, le premier contact que tu vas avoir euh, éventuellement avec tes futurs clients. Euh, ou futurs collaborateurs donc ça c'est assez important voilà, de, de bien se présenter et comme on peut le voir juste en bas mes références, j'ai mis donc trois références j'ai mis par exemple ici l'exemple d'un site internet donc ici vivedudigital.com que j'ai créé, j'ai mis donc ma chaîne YouTube principale, donc Christo Lyonnais et j'ai mis aussi euh, enfin, ma chaîne en tout cas secondaire euh, Christo Vlog, même si j'utilise un petit peu moins ces derniers temps, et eh bien je la mets quand même en social proof, c'est à dire que voilà je vais mettre un peu euh, des références, ça va permettre de mieux me valoriser, on va dire ça comme ça ok ça c'est très important alors dans visualiser donc ici sur la droite on ne voit pour l'instant rien c'est normal puisque vu que je suis euh, eh bien, connecté à mon compte je peux pas moto euh, m'envoyer un message mais si je vais donc dans euh, navigation privée tout simplement je remets mon url de profil et eh bien ici, on va pouvoir voir sur la droite, ajouter un avis, contacter, demander de devis, ou alors signaler euh, la personne si jamais c'est quelque chose un peu fake ou autre. Donc voilà, ça c'est là où c'est assez intéressant. Donc on retourne et euh, eh bien dans mon profil. Donc il y a juste, bon forcément, euh, des petites choses à remplir comme la civilité, le nom, le prénom, l'adresse aussi. C'est important pour que euh, le site puisse aussi te géocaliser, hein, puisque ça va être vraiment un réseau euh, d'entrepreneurs aussi. Euh, L'adresse mail, on a la description. Donc ici, j'ai mis consultant. Mais comme je te l'ai dit, je réinsiste sur ça. Euh, Puisqu'ici, tu vas pouvoir mettre, on va dire, une catégorie. Mais tu n'es pas obligé après, dans tes 10 euh, prestations, que tu vas pouvoir en mettre 10, et eh bien de juste être dans cette catégorie là tu peux très bien te mettre imaginons euh, dans le champ, dans la musique et puis euh, à côté euh, bah, lui arroser des jardins ou faire du jardinage parce que tu es passionné par ça, voilà tu peux vraiment diversifier tes prestations ce qui est tout à fait normal. Ici on a donc mes références donc hop, à chaque fois on va donc télécharger l'image, alors c'est marqué 2MO euh, maximal et euh, que ce soit en format donc sous extension JPEG euh, ou alors PNG qui sont acceptés. Donc, ça c'est relativement très simple et puis aussi une petite description de ton image voilà en disant bon bah voilà euh, par exemple ici c'est ma chaîne youtube Christo Lyonnais ici c'est mon site internet d'ailleurs je devrais le mettre euh, mon site internet sous wordpress voilà tac on le rajoute et tout en bas on a publié donc ça va enregistrer et publier automatiquement sur internet donc voilà c'est vraiment très très simple enregistrement en cours boum c'est fait euh, alors on va voir on va juste aller dans informations euh, personnelles puisqu'ici il est possible aussi de modifier bah, forcément euh, son mot de passe euh, si jamais donc on a le mot de passe actuel euh, donc modification de mon mot de passe, mot de passe actuel nouveau mot de passe, bla bla bla etc on a aussi le système de parrainage alors ça, jamais, si jamais si tu es intéressé si tu aimes la plateforme euh, c'est que tu, euh, tu vas en fait tout simplement mettre l'adresse mail ici et eh bien de la personne que tu souhaites euh, parrainer et puis si jamais elle s'inscrit avec ton lien en fait ça va te faire des job coins donc, euh, qui vont te permettre de les transformer on va dire en euros, ce qui qui va te permettre par la suite quand il y aura cet abonnement qui sera mis en place un an après euh, pour les 2000 premiers inscrits et eh bien euh, de réduire ton abonnement voire de gagner de l'argent en fait aussi avec le parrainage donc là ils expliquent et de jouer aussi avec le levier de la recommandation par exemple à un électricien qui va faire une prestation et puis forcément l'électricien globalement va pas Forcément travailler tout seul euh, Puisqu'il va peut-être aussi faire appel eh bien, à un Carleur ou à un plombier si jamais Il détecte ou il voit un problème euh, voilà, dans, dans le bien où il va faire Effectuer en tout cas la prestation. J'ai pu me renseigner C'est plutôt pas mal puisqu'une application sera Aussi disponible eh l'année Prochaine que ce soit sous iOS Ou alors sous Android. Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses De ce concept là et si jamais Il euh, y a des choses que tu souhaiterais qu'ils puissent améliorer puisqu'ils sont en pleine évolution apparemment ils aimeraient avoir un peu plus de 200 000 membres euh, assez rapidement donc c'est vrai qu'ils ont des gros objectifs donc ça c'est assez cool euh, moi alors je trouve que le concept est plutôt pas mal euh, surtout comme je te l'ai dit je te le redis euh, pas de commission après voilà c'est vraiment aussi jouer sur ces leviers qui sont très importants euh, le networking faire du réseau et puis surtout le levier de recommandation les gens qui vont te recommander c'est hyper puissant ça se fait avec le temps c'est pour ça que le réseautage on dit que ça peut prendre euh, plusieurs mois, voire plusieurs années pour déjà commencer à avoir un bon réseau. Ici, ça te permet de tout centraliser et de te simplifier en gros la tâche. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. Je me suis sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi coachine à la demi vidéo parce que tu vas kiffer